Quatrième vidéo sur Taki Park Et pas des moindres Salut à toutes et à tous il est 16h C'est Mkolo et c'est une nouvelle vidéo Déjà sur Planet Coaster Bien sûr ambiance tropicale Avec à présent la construction d'un nouveau kiddie Coaster un peu plus sympa quand même Qu'un simple petit coaster qui tourne en rond vous allez comprendre Celui là il va quand même faire plaisir à plus d'un mais ça reste un kiddie Coaster évidemment. c'est le but euh, J'ai utilisé le Wendigo avec la tête D'une créature que j'ai toujours pas compris ce que c'est Dans tous les cas j'ai fait en sorte euh, bah, Que ça ressemble à une sorte de dauphin, en tout cas un animal aquatique, donc un coaster non inversable, pas de chaîne pour les lifts les ascenseurs sont avec des roues voilà euh, un petit point concernant vos commentaires Comme d'habitude enfin surtout en ces moments Voilà vous êtes des amours Merci beaucoup pour vos astuces et vos avis euh, Je vous rassure à nouveau d'ailleurs je l'ai beaucoup vu Mais il n'y a pas beaucoup d'arbres et de décors Encore pour le moment dans le parc Je préfère laisser la place pour les coasters Les boutiques etc pour pas me retrouver comme un con Et une fois que j'aurai tout placé bien sûr Je pourrai parsemer de végétation Et de relief ici et là et comme vous le voyez D'ailleurs dans le time lapse, Au fur et à mesure que je construis quelque chose eh ben, j'ajoute les éléments de relief de l'eau, des plantes, etc. Donc euh, pas de problème à ce niveau là. Et avant de faire le hand ride de ce coaster, sachez que pour le tour du parc en train, eh ben vous m'avez pas beaucoup aidé hein. <rire> puisqu'à 50-50 vous voulez que le train soit au sol et l'autre partie veut qu'il reste en l'air. Donc bon, euh, ben on va voir ça par la suite. Hein. Et puis euh, une bonne idée aussi que j'ai relevée pour le spinning coaster de la précédente vidéo eh ben de faire un faux ascenseur pour les personnes à mobilité réduite. Et voilà, Je valide à 100% l'idée si j'arrive à le Faire, et eh ben euh, je le ferai avec euh, grand plaisir. Et là, c'est la partie fastidieuse de faire des escaliers là avec ces éléments. Et avec le timelapse, ça prend euh, 10 secondes. J'ai passé euh, 15 minutes à faire euh, ce que vous voyez là, c'est infâme. <rire> Et on y est les amis, bienvenue de retour sur le jeu, ça fait plaisir avec justement ce qui dit coaster juste devant vous. On va donc faire un on-ride comme convenu, euh, juste petite parenthèse, regardez je fais une petite cinématique, c'est mignon, c'est sympa. Petite parenthèse, vous voyez il n'y a plus personne, euh, c'est normal. <rire> Euh, tout simplement euh, j'ai eu l'idée de fermer le parc euh, tout simplement pour euh, gagner quelques FPS et pour pouvoir retoucher beaucoup plus facilement et plus paisiblement certaines attractions, certains coasters puisque notamment vous m'avez donné pas mal d'idées et ça me permettra de faire quand même quelques petites retouches donc voilà au niveau, euh, bah alors c'est pas fini, hein, c'est pas fini du tout hein, la déco bien hein, évidemment mais du coup voilà le, le kiddie coaster avec regardez le petit Dauphin 3D évidemment que j'ai chopé sur le workshop hein, vous vous doutez bien, avec ici un accès euh, pour personnes à mobilité réduite Directement à la sortie, juste là, et eh bien voilà. Regardez euh, le Kiddy Coaster qui arrive, et puis l'entrée ça se passe par ici, tout simplement. Donc là, c'est pour euh, le personnel, bien évidemment. Voilà, bonjour à vous. Donc là, la, la file d'attente, on monte les escaliers. En fait, il y a un truc qui m'embête c'est pour la customisation. Vous voyez des, des escaliers, c'est absolument nul, c'est absolument nul à chier. C'est à dire que là, voilà, à partir d'ici, c'est bien. Donc voilà la file d'attente customisée Ici c'est bien mais en fait les escaliers ça, ça m'embête Parce que je suis pas fan alors je suis vraiment preneur De, de vos idées mais ça m'embête C'est nul à chier quoi euh, Je vais enlever la vue TG de cam juste pour euh, Pour que vous compreniez ma problématique c'est à dire que là euh, Customiser le, le truc C'est pas un problème alors évidemment on fera un toit On fera des trucs peut-être hein. mais euh, là c'est pas un problème Tu vois mais ici c'est nul à chier En fait genre euh, Les escaliers euh, traditionnels sont mille fois mieux quoi mais en même temps, du coup, bah, ça, en remettant les escaliers traditionnels, bah, ça casse tout, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas Attendez, j'aimerais bien vous faire une démo là et, et enlever ça. Voilà. Tu vois ce que je veux dire Mais c'est beaucoup mieux. Mais en même temps, ça casse tout. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez Quelles sont vos astuces Bah, Naïf <rire> Bah, Naïf, si tu passes par là. Là, j'ai vraiment besoin de toi, pour le coup. Mais, euh, mais en tout cas, voilà. Donc, euh... Pour vous montrer une vue un peu aérienne, voilà, j'ai ajouté de la texture. C'est un truc que j'oublie, hein, mais le terrain, faut rajouter de la texture et ça, ça permet de faire des merveilles. Hein. J'avais complètement oublié. Hein. Donc voilà, j'ai mélangé avec euh, du sable et de la pierre. Euh, j'ai rajouté donc un cours d'eau juste là qui rejoint au, euh, à la danse des bambous. La ronde des bambous euh, les bambous là Et puis Ah oui il y a un nouveau coaster oh, Je je vais pas vous spoiler Attendez on verra ça tout à l'heure Je voulais pas vous spoiler le coaster là-bas Oui oui ça en passe des choses euh, Mais bref Donc euh, voilà au fur et à mesure j'ajoute des éléments D'ailleurs tout bêtement ça s'appelle Wendigo Parce que c'est le nom du, du coaster Mais si vous avez une idée euh, par la suite Quand vous aurez vu euh, le tracé Et eh ben n'hésitez pas à me dire Donc là ça monte relativement vite C'est plutôt cool Donc j'ai mis euh, je crois la vitesse maximale d'ailleurs du, du lift Si je dis pas de bêtises voilà, Le but du jeu c'est euh, voilà, que ce soit quand même bien, bien plaisant à faire tu vois. Vu que c'est des lifts assez particuliers Que c'est pas à chaîne Je me suis dit pourquoi pas Et puis euh, en vrai euh, bah, c'est comme ça Dans pas mal de, de petits coasters dans le genre Allez c'est parti alors, il y a beaucoup de place hein, du coup. Je vais fermer ma bouche. <rire> le crocodile. Le crocodile. Je <rire> suis insupportable. Et un deuxième petit lift. Encore une fois, alors oui, voilà, c'est pas un truc euh, sensation-sensation, c'est un kiddie coaster. Mais c'est déjà mieux qu'un truc euh, qui tourne juste en rond, euh, comme, euh, la, le, comme la ronde des bambous. avec l'avion j'aime bien le décor ici là. et voilà tout simplement donc en fait c'est pas le coaster le plus euh, le plus fluide le plus travaillé le plus ceci cela euh, je me le permets tout simplement parce que bon j'ai fait des coasters euh, déjà bien plus sympas dans tous les cas mais il n'empêche que ça reste voilà un petit coaster, je dirais pas que c'est un coaster décoratif, mais euh, voilà c'est le petit coaster euh, de l'entrée du parc sur le côté, on s'en fiche un petit peu de, de, de, de, de, de s'il si est bien travaillé ou pas, le but du jeu c'est que les décors soient bien. Vous voyez ce que je veux dire ou pas Parce que forcément il y a des endroits où on peut se dire que c'est pas trop réaliste, après ça reste un prototype, hein, je peux toujours modifier, mais il y a quelques moments où ça peut paraître pas fluide et ça je l'entends parfaitement, ça n'a absolument pas de comparaison avec les deux premiers coasters que j'ai fait ici. Euh, évidemment. d'ailleurs j'ai rajouté des éléments Alors je vais vous montrer un petit peu Alors là voilà l'idée euh, ici c'était de faire Un faux ascenseur pour les personnes à mobilité réduite Ça peut être une idée euh, Sauf que je sais pas comment faire Mais je me débrouillerai pour trouver comment faire Je me débrouillerai pour trouver comment faire euh, Ceux qui me demandent euh, De faire plus de wagons pour euh, le rendement Alors en réalité euh, je peux pas Parce que sinon il y aurait plus que deux euh, Plus que deux machins Et puis surtout ça changerait les sensations Parce que là le... comment vous dites L'asset Non comment on dit le... Ah merde je sais pas comment on dit Mais bref le tracé du coaster Le dessin du coaster Le layout Wouhou Coaster fun Gang gang <rire> Le layout du coaster il a quand même été fait Pour que ce soit avec deux, euh, deux nacelles là Voilà si j'en mettais une de plus ça ne matcherait pas Donc voilà tout simplement eh. <rire> donc voilà j'ai rajouté des, des éléments j'ai rajouté de l'eau bien sûr j'ai rajouté voilà ça fait un petit peu plus jungle euh, et puis euh, voilà j'ai euh, raccordé euh, le en fait tous les cours d'eau sont raccordés sauf pour le moment encore celui là là bas et là bas celui là regardez il fait vraiment marécage je suis bien content euh, je suis bien content bref euh, Mais ça va rendre très très bien les gars Forcément euh, faut y aller tranquillou Là peut-être que je rajouterai du relief entre les deux coasters Comme vous m'aviez suggéré On verra Évidemment, sinon c'est trop plat Mais euh, dans l'idée euh, on est plutôt pas mal Et donc là voilà le nouveau coaster bien sûr les gars Le nouveau coaster que personne ne s'y attendait Coaster suspendu comment on appelle ça Boa C'est un boa. Boa, boa Comment ça s'appelle mais purée de pommes de terre, pourquoi je peux pas voir le nom Ah Excusez-moi, un inversé, tout simplement. Voilà, donc forcément, encore une fois, inspiration, euh, inspiration. <rire> et après, je me suis laissé aller. Hein. Euh, le layout, comme on dit, euh, je l'ai fait à ma sauce. Mais du coup, voilà, moi j'aime bien le fait que bah, on se promène sur le chemin et, et on voit les gens suspendus juste au-dessus de nous. Et euh, du coup, voilà un petit peu le, le layout, vous allez voir. Euh, c'est je suis assez content mais comme d'habitude c'est un prototype donc il pourra être modifié. On va faire un, un ride juste après ce time lapse. Hop, on vérifie qu'on est bien euh, fermé, bien attaché. On va éviter de faire scandale dans le parc, n'est-ce pas Eh oui, c'est parti. <rire> J'ai pété un câble, je suis pas bien, moi. <rire> Donc, bien sûr qu'un seul lift. Let's go Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est moins sensationnel que The Monster à Walligator. Oh T'es DJ toi ou t'es euh... <rire> il fait quoi lui Eh hey, David David Ghetto <rire> Bon bah donc voilà <rire> Oh putain La pire vidéo possible Donc voilà pour le moment à quoi ça ressemble évidemment. Alors moi ce que j'ai bien aimé dans l'idée c'était que ça chevauche une autre attraction. Vous connaissez que j'aime bien quand ça fait ça. Et surtout c'est pas mal parce que comme là ici il y a une grande montée d'adrénaline vu qu'il y a le, la projection ici. La propulsion pardon ici. Et euh, puis voilà que là on est suspendu en l'air. Donc je trouvais ça assez, euh, assez euh, amusant. Euh, voilà voilà j'ai rien, plus... <rire> rien de plus à dire. Euh, je suis passé par plein de, plein de tests hein, avant de faire ce prototype là, bien que je vais pouvoir le changer euh, en fonction de ce que vous allez me dire. Mais euh, au début il y avait plus d'inversion, il y avait plus de ci et de ça, il y avait plus de vitesse, il y avait plus. Voilà. Mais le problème c'est qu'à force, bah après il n'y a plus de vitesse justement. Hein. Alors, au bout d'un moment on use de la vitesse du truc. Donc soit je ne suis pas monté assez haut dès le début, ou soit voilà. Donc c'est ça le problème. Il fallait faire un compromis. Donc voilà un petit peu, euh, là il y, y avait eu un petit freeze euh, au moment du, du on ride à cause des trucs de sauvegarde automatique, c'est chiant ça. Du coup ça a un petit peu cassé le truc mais en tout cas voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Euh, je pense que dans l'idée on est pas mal, je pense qu'il y a des trucs qui peuvent être corrigés et puis bon là je vais un petit peu voir euh, par rapport à ce que vous allez me dire en, en commentaire, commentaries, comments, ouais. <rire> Donc voilà en tout cas Alors j'ai une idée aussi euh, pour tout ce qui va être feu d'artifice Et pour euh, l'agencement du, de la, du parc Parce qu'évidemment les layouts vont pouvoir être modifiés Puisque là voilà ici je pense que certains Enfin euh, après comme dit J'ai dit que là on s'en fiche un peu du, de ce coaster là C'est pas le coaster bâclé On peut le dire un peu hein. Mais euh, par contre là celui là pourra être modifié par la suite euh, Celui là peut-être va avoir quelques modifications Comme vous me l'aviez suggéré Alors le problème c'est que j'aime bien Cette boucle là J'aime beaucoup les sensations que ça provoque donc en fait je pense que je vais le laisser comme ça mais c'est vrai que quelqu'un avait suggéré dans les commentaires de, de l'enlever et de, juste de faire un, un une vague <rire> pour avoir la sensation... Euh... <rire> Comment vous dites là les coaster fans putain je l'ai sur le bout de la langue euh, Pour avoir la sensation de voler quoi mais en fait je pense que je vais le laisser euh, Ça je vais pas toucher parce que je l'aime beaucoup euh, Mais bon bref en tout cas ce qui est sûr c'est que ce qui ne bougera pas c'est l'emplacement des... des attractions Et du coup j'ai eu une idée de comment faire l'agencement euh, Parce que certains m'avaient dit pour l'effet artifice ça peut être une bonne idée de le faire au niveau là Non pas du tout au niveau de la grande roue pas du tout beaucoup trop dangereux il y a trop de trucs autour, bah après il n'y avait pas encore le coaster là aussi, non par contre là où j'ai eu l'idée, c'est que, donc comme dit, j'ai pas prévu de faire d'hôtel, parce que je pars du principe que c'est à côté de la ville, euh, c'est pourquoi aussi j'ai pas prévu euh, le train là de faire plusieurs gares, le parc n'est pas immense, hein, il fait la taille de Frépertu frérot, donc tu peux faire le tour à pied, Il faut pas déconner, là ça c'est juste pour faire le, euh, le tour en train, c'est plaisant, du coup il n'y aura qu'une seule gare. Euh, du coup pas d'hôtel mais du coup comme là on a un emplacement euh, relativement grand J'avais pas pensé à ça mais on a un emplacement relativement grand avec des bancs Et en fait concrètement euh, une zone pour les employés Et donc concrètement c'est un endroit euh, qui, est, euh, qui est vide et spacieux Regardez tout l'espace qu'on a là au niveau des grillages Attends on voit pas la grille là, là ici tac bah bon, en fait euh, le coin feu d'artifice va se faire là donc pas d'hôtel hein, bien sûr Mais là il y aura les feux d'artifice ils seront placés bien loin là Ici là ils seront là tac quelque chose comme ça. Ils seront placés suffisamment loin donc évidemment de la ville, loin de la forêt hein, quand même, euh, c'est dégagé et puis loin des, du parc et donc là en termes de réalisme, en termes de sécurité on sera très très bien. Alors évidemment il y aura du chantier, il y aura des bâtiments, des trucs comme ça pour, euh, bah pour, euh, pour mettre en place tout ça bien sûr. Ce sera pas juste une rangée de, de pétards. <rire> mais en tout cas ce sera ici qu'il y aura le feu d'artifice, ça j'en suis persuadé. Euh, aussi, aussi, je crois que j'avais une idée alors ce que j'aurais aimé mais c'est pas sûr, c'est... Vu qu'il y a encore de l'espace ici, ça aurait été de faire un long coaster dans la même idée que, que ça et dans la même idée que ça. Voilà. De faire peut-être un long coaster. Mais je suis pas encore sûr. C'est pas nécessaire. Et puis il n'y a pas vraiment de place pour une file d'attente. Là en soi, il y aurait euh, possiblement euh, de quoi faire. Ah oui, j'ai une idée aussi, pourquoi pas? Faire un. Même si c'est pas ce qui me plaît le plus parce que c'est pas réaliste sur Planet Coaster. On peut pas faire ça de manière très réaliste. Mais ça aurait été de faire Un euh, Chose que je n'ai jamais fait encore Un Rolling river Un raft Voilà Faire un rafting ici Genre un rafting jungle Ça pourrait être pas mal Parce que j'aime bien l'ambiance Qui dégage là Et je ferais ça plus grand Tu vois Ici si faire un rafting ça, ça aurait sa place ici Je sais pas ce que vous en pensez Au fond du parc Tu vois ce que je veux dire Donc voilà pourquoi pas euh, Un peu à voilà, donc euh... <rire> j'adore parler pour rien. Donc voilà. Euh, sinon, bah pour la grande rouge, je sais toujours pas comment l'aménager. Donc j'attends vos astuces. Parce que ça me plaît pas vraiment. Et puis pour. Euh, bah, pareil, c'est à dire que là c'est customisé. Euh, je pourrais encore décorer. J'ai pas de problème avec la customisation des chemins. Mais là, ici, c'est nul à chier là les escaliers. Genre là, c'est bon comme dit là, la file d'attente. Mais là, c'est nul à chier les escaliers. Comment je pourrais faire Ça me rend fou. Ça me fait de la peine parce que quand je vois euh, ma customisation ici, bah, je suis content de, de comment ça rend. Euh, je suis content aussi de... Bah là il n'y a encore rien hein, d'ailleurs. Là il n'y a pas non plus... Euh... Bah pareil la file d'attente j'ai fait passer en dessous. Il y a une longue file d'attente. Là je, je, je customiserai je pense. Mais je sais pas encore comment non plus. Tu vois j'ai fait quelque chose de symétrique pour me faciliter la tâche. Bon bah après voilà Là après on est dans l'ambiance jungle toujours Donc je vais pouvoir refaire des temples et tout Donc euh, ça devrait pas poser trop de problèmes Mais euh, en tout cas voilà Donc au niveau coaster euh, on arrive déjà sur la fin en soi hein, euh, Par rapport euh, aux créations J'entends je, bien Là j'ai customisé d'ailleurs un petit peu pour l'armada C'est toujours sympa avec euh, voilà une, une échelle ici tac. Voilà hein, C'est plaisant hein. Qu'est-ce que j'ai fait encore en off Je crois que j'ai rien fait de plus hein. Mais c'est déjà pas mal hein, en vrai euh, ça il se passe des choses quand même dans le parc Il se passe des choses Là il faudra faire le parking aussi je le rappelle Là ce sera le parking Donc ce sera pas un très très grand parking Mais, euh, mais c'est déjà très bien donc ça c'est pas mal parce que ça me permet de faire le parc et de respecter les dimensions euh, Voilà de ne pas les modifier. Ah oui un truc que je voulais vous montrer euh, Parce que sinon je vais oublier euh, Un petit tuto parce que certains euh, m'ont demand... Enfin il y a quelqu'un en commentaire qui m'a demandé comment on fait bah, justement pour faire ces grandes places juste ici là Parce que c'est quand même des grands chemins par rapport au chemin de base Donc pour vous montrer rapidement ça m'évite de faire une vidéo tuto Sachant qu'il y en a plein sur internet Tout bêtement tu prends l'allée Donc euh, bien sûr tu vois tu peux mettre la largeur au maximum Et donc tu te retrouves à faire voilà des allées comme ça c'est magnifique mais toi ce que tu veux faire c'est une grande place donc bah, tout simplement tu as deux choix euh, là c'est le choix euh, sélectionner la grille ah non d'abord il faut que tu fasses un chemin voilà une fois que tu as placé un premier rond tu fais sélectionner la grille et tout simplement tu vas pouvoir voilà cliquer et cocher et faire un grand truc voilà tout bêtement Bon, avec, évidemment avec euh, euh, le type d'allée que tu veux hein. et ça tu peux faire aussi grand que tu veux donc ça voilà c'est comme ça que j'ai euh, fait les places là après pour les rendre un peu plus arrondis ce que j'ai fait euh, bon c'est pas le meilleur des trucs mais par exemple euh, bah c'est déjà arrondi, attendez, laissez-moi vérifier un truc Ouais c'est déjà arrondi de toute façon Mais ce que tu peux faire si tu casses là ici Tu vois là c'est pas arrondi, donc la technique c'est de venir là, de créer un truc Ça fait une bite, de l'effacer Et voilà, bon là c'est absolument nul à chier Mais ça permet voilà déjà de faire une forme, on dirait un diamant Voilà tout simplement, euh, donc tu peux faire des choses comme ça si tu casses ici Bah là on dirait une fesse Là on dirait une fesse, mais si tu veux pas que ça ressemble à une fesse Tu vas créer un chemin de manière au milieu là Tac, tu cliques, et ensuite tu le supprimes Et voilà, et là ça ressemble à... Je ne sais pas quoi. Et puis sinon l'autre technique, et c'était à l'époque au début euh, que j'ai débuté sur Planet Coaster, euh, que Roros m'avait appris, c'est tu fais aligner sur l'angle, tu coches aligner sur l'angle, peu importe l'angle en vrai. Euh, tant que c'est symétrique. Tu crées un chemin. Et tu reviens vers toi. Comme ça, tu fais un rond. Voilà, là ça fait un rond. Et après tu continues. Tu fais un deuxième rond. Mais au final, ça revient au même. Et d'ailleurs, regarde pourquoi ça ne marche pas. C'est assez amusant, mais ça ne marche pas. Hein. Uh -huh. Bon ça te permet de faire des trucs un peu abstraits Tu vois c'est toujours sympa là on dirait une paire de nichons Et alors dans ce cas là ce que tu peux faire tu peux faire une bite <rire> ah Non c'était pas fait exprès <rire> Bon voilà euh, J'espère que vous avez kiffé Les amis n'oubliez pas le petit pause bleu Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo C'était <rire> Ciao tout le monde J'abandonne je me casse Allez je pars au Maldives